Bonjour les amis, je suis en train de filmer ici, euh, je vous avais parlé dans une vidéo antérieure, j'allais fabriquer un piège, à cafard, un piège électrique, euh, le principe il est là du piège, c'est une, une résistance, je fabrique une résistance avec des fils, et en fait j'ai fait des trous comme vous voyez j'ai fait des trous euh, pour qu'ils puissent rentrer les ancêtres puissent rentrer sauf que j'ai découvert les amis que en fait il y a un problème là parce que les cafards comme ils ont ils sont faits de kératine vous allez comprendre il faut humidifier le piège pour électrifier tuer euh, les insectes, les cafards. Vous allez comprendre le principe, les amis. J'ai celle-ci, j'espère que ça ferme bien. Oui. Vous voyez, le, ça c'est un modulateur. Plus et moins. Plus et moins. J'ai un modulateur. Vous voyez, tout est là. Et euh, maintenant je vais brancher la prise on va brancher la prise ici c'est bon et je n'ai ici un invité ici à l'intérieur j'ai réussi à trouver à le trouver à chercher un insecte pour faire le test si pulvérisateur, humidificateur, c'est que ça marche le même principe qu'une chaise électrique. En vrai, c'est exactement le même principe qu'une chaise électrique, les amis. Euh, parce qu'ils ont de la kératine, ces insectes, et la kératine les protège, leur, leur organisme antérieur, des, des, des chocs électriques. En plus, ils possèdent une espèce une, une, un liquide qui protège leur kératine, leur corps. C'est un petit électrique, ça, ça permet de glisser mieux dans le petit, se profiler mieux dans le petit trou, euh, partout, etc. C'est ça le, les enseignements. Bon. Ici, je vais vous montrer ce que j'en ai ici. j'ai trouvé le récipient, un vieux récipient. J'en ai ici un ami. Ah, C'est connecté, surtout pas touché ici. C'est très dangereux, je mets, je règle, d'ailleurs en plus c'est au maximum, je mets au minimum. Je mets là au minimum, comme ça la puissance elle est au minimum. Et là on va prendre notre ami, notre ami non parce qu'il est pas notre ami. va le mettre dedans, déjà il y a, ah oui mais comme il a déjà modifié, je dis comment il a un peu de trip en on va voir les amis, maintenant on va voir le test, je vais amplifier la, la puissance, puissance au maximum, bon, on va pouvoir faire maintenant un, un petit test. Vous voyez bien, ça bouge encore, il bouge encore. J'ai remis. Ah, il y a des petites étincelles. C'est au minimum. Au minimum. Il y a des petites étincelles quand même. Surtout pas toucher dans la, la résistance dans les résistances là je vais augmenter la puissance pour voir s'il y a plus de flash bon. il ne se passe pas grand chose pour l'instant on voit de temps en temps un petit, euh, des petits euh, chocs électriques ça soit parfois des petits chocs électriques parce que quand je l'ai pris avec la pince, j'ai un peu écrasé je l'ai un peu blessé euh, bon, on remet au minimum ici je prends le pulvérisateur et tout mon lot Ah, bon, normalement, là, quelques gouttes. Je vais tester à nouveau maintenant. Vous avez vu? Wow! Cet effort, il a explosé littéralement. Il a littéralement éclaté, explosé. Je n'ai pas vu la vidéo, mais minimum, il a explosé au sens littéral du terme. Voir s'il fait chaud, c'est encore branché. Là, je vais débrancher, question de sécurité, débrancher. Euh, bon le principe il est simple vous avez compris faut humidifier euh, trouver une astuce humidifier pour électrifier directement il n'y pas besoin de mettre en pleine puissance ça peut tuer un être humain en pleine puissance c'est un c'est un modulateur on appelle ça un modulateur de puissance de voltage et d'ampérage électrique il et on peut régler ici la puissance maximum minimum. Bon, vous connaissez le principe. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette expérience électrique. Le piège électrique. Au lieu du, ch du chaise, de la chaise électrique. C'est le piège électrique. Euh, j'espère que vous avez aimé, aimé la vidéo, les amis. Laissez le fameux euh, j'aime. Like commentaires, vous pouvez mettre des commentaires, ce que vous pensez, ce que vous pensez pas, ce que vous avez, votre opinion, suggestion, et allez les amis, restez en paix, l'amour, à la prochaine vidéo les amis. Bienvenue dans la chaîne. Ça se pose comme ça. Allez, les amis. Hasta la vista, la prochaine vidéo. Até au prochain vidéo, amigos.